Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser les arrière-plans ainsi que les scènes préfaites. Pour ceci, vous allez directement à gauche dans l'interface de Toonly et vous allez cliquer sur l'icône background comme ceci. Vous avez la liste de tous les fonds qui apparaît ici. Vous en avez un bon nombre. On va en choisir un. Pour montrer l'exemple, bus stop par exemple, je le saisis et je le glisse sur mon espace de travail. Voilà, je vais cliquer sur play pour voir ce qui se passe. Un effet d'ouverture, un bus qui s'arrête à une station, c'est parfait. Je fais un clic droit maintenant et je regarde les effets appliqués. On constate qu'il y a un effet d'entrée, effectivement c'est ce que nous venons de voir. Par contre, il n'y a pas d'effet de sortie. On va en mettre un, voilà, c'est fait. On regarde ce que ça donne avec l'effet de sortie, le bus s'arrête. Et il repart. Et puis le background disparaît avec un fondu au noir maintenant nous ajoutons une nouvelle scène on va prendre par exemple le background d'un aéroport. on le met juste ici on le glisse sur l'espace de travail le background de l'aéroport apparaît nous regardons les effets qui sont appliqués donc il y a un effet d'entrée ici on va lui appliquer un effet de sortie avec un fondu au noir c'est fait maintenant nous revenons sur la scène 1 et nous allons aller dans preview pour voir ce qui se passe l'intégration de notre animation. Donc nous avons un background 1 et un background 2. On regarde ce qui se passe en cliquant sur Preview. Le bus arrive, il s'arrête, il repart, un petit fondu au noir. L'aéroport qui apparaît avec un effet d'entrée, il disparaît avec un effet de sortie. C'est exactement ce que nous souhaitions. Maintenant, si vous voulez modifier l'effet de transition entre ces deux scènes, eh bien, vous vous rendez ici entre les deux scènes et vous allez choisir un effet de transition. Vous voyez, vous en avez un bon nombre. On va choisir celui qui est juste ici, par exemple slide down. On clique, voilà, nous avons appliqué un effet entre les deux scènes. Pour vérifier, et eh bien nous allons sur Preview une fois de plus et nous cliquons dessus. Le bus arrive, il s'en va, fondu au noir, voilà, nous avons l'effet de transition. Avec l'aéroport qui arrive en descendant, le background se termine avec un effet au noir également. C'est parfait. Ce que nous souhaitons, c'est enlever cet effet au noir justement. Comment procède-t-on Vous vous rendez sur la scène numéro 1 et nous allons enlever l'effet de sortie ici. Donc vous décochez la case, vous laissez vierge et maintenant vous allez sur votre deuxième scène, vous cliquez à droite. Par contre, l'effet d'entrée, nous allons l'enlever. Voilà, donc nous avons enlevé les effets de sortie de la première scène et l'effet d'entrée de la deuxième scène. Entre les deux, nous, avons, nous laissons l'effet slide down pour avoir un effet propre sans fondu au noir. Pour voir si tout est OK, eh bien, nous cliquons tout simplement sur preview. Le bus arrive, il s'arrête, l'effet de transition, l'aéroport descend, c'est parfait, un petit fondu au noir pour terminer. En sortie. voilà maintenant vous avez découvert comment utiliser les euh, backgrounds et nous allons maintenant voir comment utiliser les scènes préfaites pour ceci vous cliquez sur le premier carré ici sur le cube orange vous cliquez et vous avez votre liste qui apparaît de scènes déjà préfaites ça c'est vraiment très pratique on va donc rajouter une scène en cliquant add new scene nous allons choisir par exemple la scène préfète du cirque nous cliquons et on glisse sur l'espace de travail on laisse charger voilà, nous avons un environnement avec le cirque, une petite fête foraine, un clown et des ballons. Votre scène ici est déjà préfaite, cest c'est-à-dire que vous avez déjà des éléments euh, plus un personnage. On va cliquer sur le bouton Play pour voir ce qui se passe. Parfait, nous avons la scène avec le personnage qui applaudit et des ballons aussi. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple déplacer le personnage ici. Si vous voulez déplacer les ballons également, bien, vous allez les saisir, vous cliquez dessus. Et on peut les mettre par exemple sur la droite du clown, comme ceci. C'est pas mal on clique sur Play, voilà, le personnage est déplacé, il applaudit, et nous avons les ballons qui sont sur la droite du personnage. C'est parfait. Ce que l'on souhaite faire également, c'est voir l'effet qui est appliqué ici dans un Circus. On voit qu'il y a un effet d'entrée et un effet de sortie et bien nous ce qu'on va faire c'est enlever l'effet d'entrée on va comme ça enlever l'effet au noir nous allons choisir une autre transition on va prendre par exemple Arrow up 2 on clique dessus et nous avons appliqué maintenant entre les deux scènes un effet on n'oublie pas d'aller sur la scène du milieu pour aller enlever en cliquant en droit la petite sortie ici pour pas avoir le fondu au noir on déclic voilà et c'est fait on regarde ce que ça donne depuis le début, on clique sur preview, on a le bus qui arrive, il s'arrête à la station voilà, nous avons l'effet de transition avec les, les flèches montantes qui apparaissent. C'est exactement l'effet que nous souhaitions. Parfait, nous avons fait le tour maintenant de ce qu'il était possible de faire avec des arrière-plans et ainsi qu'avec des scènes préfaites. Je vous souhaite une excellente utilisation de Toonly. Lancez-vous dès maintenant pour créer des animations vidéo à votre convenance et avec de belles histoires. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos, vous allez vous éclater avec Toonly.